Nous allons passer aux déclarations des députés. Déclaration des députés. La députée de toronto saint Paul. Parlons des salaires. Le Premier ministre gagne 280 000 par an. Ses ministres gagnent environ 160 000 par an. Le salaire de base des députés est de 116 000 par an. Certains députés s'occupent de leurs enfants euh, handicapés ou sont la seule source de revenus de leur famille. Les députés sont donc assez riches. Nous ne perdons aucunement notre salaire lorsque nous sommes malades ou lorsque nous nous occupons de nos êtres chers. Nous n'avons pas à craindre l'itinérance, la perte de notre emploi ou les expulsions. Donc pourquoi les travailleurs à Toronto, saint Paul ou ailleurs dans la province ne devrait pas avoir le même accès à la santé qu'ont les députés et le Premier ministre. La COVID-19 est une maladie sans précédent. Et Donc, si jamais c'était le moment parfait de, de montrer un engagement envers les travailleurs, c'est maintenant. Donc, le gouvernement va-t-il appuyer le projet de loi de Mme Sattler? Permettant aux travailleurs d'avoir accès au congé de maladies payées dès aujourd'hui. C'est une façon de sauver des vies, oui ou non Merci. Déclaration des députés. Le député de Milton. Merci, Monsieur le Président. J'étais heureux d'organiser une réunion virtuelle vendredi dernier où nous avons discuté des inquiétudes de la communauté concernant une carrière à Milton. Par le passé, les résidents ont déposé plus de 1 plaintes et ont, rejeté, ou ont demandé à ce que cette carrière soit assujettie à une évaluation environnementale. Il y a des problèmes au niveau du dynamitage et son effet sur la nappe phréatique. Donc on a amorcé le processus d'évaluation environnementale, nous permettant de nous pencher sur l'impact de cette carrière à Milton. Notre gouvernement cherche donc des commentaires des gens de Milton et nous demandons aux gens de Milton de soumettre leurs commentaires. C'est l'occasion pour nous de recevoir cette rétroaction et je suis déterminé à respecter mes commettants et je suis fier d'être de retour à Queen's Park pour que les gens de Milton peuvent avoir voix au chapitre. La députée de l'Université de Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je tiens à reconnaître Karina Marab. Karina était leader dans ses efforts pour demander l'indépendance de son pays. Elle est venue au Canada et elle donc demande à ce que son pays se fasse respecter son indépendance. Le 20 décembre, elle manquait à l'appel et son corps a été retrouvé dans le lac Ontario. C'est en fait la deuxième personne d'origine pakistanaise d'être assassinée au cours des dernières années. Des groupes sur les droits de la personne demandent donc une, une, une enquête sur son décès. Nous devons la reconnaître comme défenseur des droits de la personne et nous n'allons jamais l'oublier. Déclaration des députés, la députée de Berry-Innisville. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler de Keeping up with the Richardsons. Vous savez que les Richardsons à Innisville font beaucoup pour améliorer notre communauté et pour appuyer les entreprises locales. C'est Keeping up with the Richardsons qui a commencé la, le, le programme Lighting up Innisville ce qui a permis, a permis de faire un collecte de 2 millions de dollars pour une banque alimentaire locale. Et lorsque les familles cherchaient une activité, finalement, une activité a été organisée pour les parents et pour les enfants. Et finalement, il y a Ines Full, nous voulons tous avoir le nécessaire. Nous voulons appuyer les entreprises locales. C'est une campagne donc, qui vise à appuyer les, les restaurants locaux. Il y a une page Facebook qui permet aux résidents de, de faire des commandes des restos locaux. Je tiens à reconnaître les, les, les, les restaurants locaux qui y participent à House, Last Shot Bar and Grill, Parler Ice Cream Shop, Stone Grill. Davidson's Dining, Johnny burger Stacked et, bien entendu, Fork and Plate. Toutes ces entreprises font preuve de l'esprit de l'Ontario. Le député de Timmins. Merci, Monsieur le Président. Les sapeurs-pompiers jouent un rôle très important durant la pandémie. Ils se mettent à risque alors qu'ils répondent à des incendies, mais ils font face aussi à des appels médicaux. Et ils étaient très surpris d'apprendre que le gouvernement a décidé de fermer le collège des sapeurs-pompiers, ce qui permet aux sapeurs-pompiers d'avoir les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire leur travail de façon sécuritaire et d'avoir les technologies de la fine pointe. Mais le gouvernement ne vous en, ne vous, ne vous en préoccupez pas. Tout sera en ligne. Vous pouvez suivre ces cours de façon virtuelle. Ça se peut que c'est possible, mais il y a beaucoup de formations qui a lieu au Collège Gravenhurst et qui ne peut pas être fait ailleurs en raison de, des équipements en place permettant de, de simuler des incendies de simuler un déraillement d'un train. Tout cela se fait à ce collège. Donc, durant la pandémie, pourquoi avons-nous fermé ce collège, ce collège qui donne aux sapeurs-pompiers les outils nécessaires leur permettant de nous protéger et de leur faciliter la tâche Je demande au gouvernement de repenser sa décision, car beaucoup des activités qui se font à ce collège, collège ne peuvent pas être fait ailleurs. La députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler d'une annonce récente que j'ai faite. Et en fait, j'ai fait l'annonce par Facebook Live. Le 11 janvier, j'avais annoncé qu'au nom du ministère de la Santé, notre gouvernement investira 2,5 millions de dollars dans l'hôpital Bowmanville. C'est une façon de planifier son, son expansion. Nous avons investi au cours des dernières, euh, derniers mois pour euh, élargir la capacité de nos hôpitaux. Dans le cadre de notre lutte contre la COVID-19, 64 nouveaux lits ont été annoncés dans le réseau Lakeridge. Et nous devons aussi améliorer la capacité à long terme dans notre région. Depuis 1996, au cours de 25 ans, la population de Clarington a grimpé de 50 Mais... En fait, c'était il y a 30 ans où on a fait la dernière expansion de cet hôpital. Cette annonce de financement va euh, payer une partie de cette expansion. En outre, ce projet, notre gouvernement euh, financera aussi euh, la construction d'une hélice surface ce, qui ce projet dure très longtemps et je suis déterminé à travailler avec le Bowman Hospital Foundation pour que ce projet soit mené à bien. Déclaration des députés, Les députés de Waterloo. Merci. L'opposition du gouvernement à un programme de congés de maladie payés ne tombe pas sur le sens. Des, des maires ont décrit ces, ce programme comme étant nécessaire pour freiner la propagation de la maladie. Mais le ministre, le premier ministre, écarte cette mesure. C'est uniquement le Parti conservateur qui s'oppose à cette politique. Les, les propriétaires des petites entreprises veulent que le gouvernement comprenne pourquoi cette mesure serait à l'avantage des entreprises. Un propriétaire d'entreprise m'a dit si l'un de mes travailleurs a une infection, je ne veux pas qu'il vienne au travail. ça serait un désastre pour mon entreprise. Le Better Way Alliance a dit qu'il faut que les congés de maladie soient gérés par le provincial pour que les grandes entreprises telles que Amazon et Loblaws soient en conformité. Nous savons que 67 des éclosions de la COVID-19 arrivent en milieu de travail dans les régions Pierre où les travailleurs essentiels font partie du réseau de fabrication de distribution. Le quart des travailleurs avait dit être allé au travail en état de maladie. Cela mine notre reprise économique. Nous ne pouvons pas faire face à un autre confinement. Donc, euh, discutons du congé de maladie payé et faites preuve de courage. Déclaration des députés. Le député de Perth, Wellington. Merci, Monsieur le Président. Les meilleures idées ne viennent pas de Queens Park, mais plutôt de mes commettants. C'était le cas la semaine dernière durant les consultations prébudgétaires que j'avais organisées à Perth Wellington. Il est essentiel à ce que le gouvernement soit au courant de nos priorités locales. Nous avons eu des présentations par des entreprises de notre circonscription. On a parlé de plusieurs domaines, y compris des défis dans la santé. On a, on a entendu parler d'une mauvaise collectivité Internet. On a entendu parler du manque de logements abordables dans nos collectivités. Nous avons entendu parler des difficultés causées par la COVID-19 dans un très grand nombre de secteurs de notre économie. On a entendu parler d'une capacité de transformation locale et des infrastructures rurales. On a entendu parler de la nécessité des services sociaux et de l'accès aux garderies. Finalement, on a entendu parler de la santé mentale et l'impact de la pandémie à cet égard. L'accès aux services de la santé mentale est essentiel. Notre gouvernement est au courant de ces défis et s'y attaque. Cependant, nous devons faire encore plus. Je tiens à remercier l'adjoint parlementaire, le député de Mississauga lakeshore étaient présents et je remercie tous ceux et celles qui ont participé à ces consultations. Je suis fier de vous représenter. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le député de Northumberland, Peter Sud. Merci, Monsieur le Président. C'est excellent d'être au retour ici à l'Assemblée législative. Durant la pandémie, nous avons vu toutes sortes de de personnes qui ont fait preuve de l'esprit de l'Ontario. Je tiens à parler d'une héros locale, Tammy Staples, qui a joué un rôle très essentiel, très important dans notre communauté depuis des décennies. Elle est policière depuis 2007, et la semaine dernière, elle a été nominée pour le prix des héros chez les policiers. Elle est une personne très gentille, avec le cœur gros, et elle est toujours prête à venir en aide aux autres. Au cours des six dernières années, elle a été euh, agent de services communautaires et, en fait, elle a offert des programmes aux élèves dans notre communauté. Elle travaillait avec plusieurs entités, y compris Rebound, les, olympiques, les Jeux olympiques spéciaux, des programmes pour personnes âgées et Tammy's Jammies. Elle a fait la collecte de pyjama pour des enfants dans le besoin durant la période des fêtes. Je tiens à la remercier de son travail. Souvent, c'est le travail qu'on ne voit pas qui a l'impact le plus important dans nos collectivités. Je tiens donc à remercier Tammy Staples de tout ce qu'elle fait à Port Hope et ailleurs. Merci. Cela conclut la déclaration.